3, 4, 5, 6, 7. Uh -oh. wow. Dans cette série, nous déroulerons les 7 étapes de la réalisation de la thèse d'exercice. Découvrir, démarrer, se documenter, rédiger, préparer sa soutenance, présenter sa thèse et en finir. Ces tutos ont été réalisés par les bibliothécaires de la BU Santé en 2021 à la demande de Brigitte Vénin, doyen de l'UFR Pharmacie, et s'adresse aux étudiants en pharmacie officine ou industrie recherche. Pour les étudiants en pharmacie hospitalière biologie recherche, c'est le mémoire de DES qui fait office de test d'exercice. Épisode 1, découvrir. Uh, wow.